On met les créations de poste nécessaires, on à l'ultra-précarité qui a mis en place cette direction, soutenez nous Et publics, les salariés, solidarité! Aujourd'hui, on fait une opération BNF gratuite, c'est-à-dire qu'on bloque les caisses et on permet à tous les lectrices, lecteurs, ou même les personnes qui vont venir visiter les expositions, à rentrer gratuitement à la BNF, qu'on réclame depuis des années par ailleurs, que la BNF soit gratuite. Et vendredi, très important, euh, à l'initiative de l'association des lecteurs et lectrices, euh, une opération BNF morte, c'est-à-dire eux de leur côté, vont boycotter la BNF, donc ils ne vont pas aller travailler. Nous, de notre côté, on ne va pas aller à travailler et euh, faire en sorte que la bibliothèque soit vide. la direction de la BnF a mis en place une réforme où euh, quand le lecteur vient le matin, il ne peut pas commander son, son ouvrage en direct, il l'aura seulement en différé l'après-midi ou le lendemain. Enfin voilà, donc ça pose un gros souci en termes d'organisation du travail parce qu'auparavant le flux était continu toute la journée, le flux de documents à communiquer et aujourd'hui c'est par des vagues et ces vagues elles sont énormes. Et très mal géré. Là aujourd'hui ils sont par plage de une heure, une demi-heure et toute la journée on continue. Ils ont un planning, comme un planning collège ou mmh. on sait quoi. Et donc euh, ça rend un travail beaucoup plus pénible. Quoi. On réorganise tout le travail sans se préoccuper de, de ce que peuvent vivre euh, les agents notamment magasiniers qui à longueur de journée courent euh, d'heure en heure pour être euh, à leur poste euh, quand il a, comme il est décrit sur leur planning. Le, le deuxième aspect qui aussi a mis flou, c'est que la présidente de la BNF est revenue sur un, un protocole de fin de grève signé en 2016 où la BNF s'engageait à ne signer que des CDI pour les vacataires. Les vacataires ce sont les, les personnes notamment étudiantes qui viennent souvent travailler le, le samedi pour euh, faire le service public. Euh, Aujourd'hui ils reviennent dessus en faisant des CDD de un an non renouvelable. Donc on précarise encore une fois euh, les, les emplois sur le BNF. Là on est arrivé à un point de rupture où mmh. bah, trop c'est trop, quoi. Mmh. on ne peut plus supporter tout ça, euh, c'est épuisant, euh, le nombre d'arrêts maladie explose, euh, on ne peut plus compenser le nombre d'absents. La direction est très arcoboutée sur ces positions. Euh, donc on a eu un rendez-vous la semaine dernière, jeudi, de négociation à notre demande. La, la, la présidente de la, de la BNF ne communique jamais directement avec les organisations syndicales. Elle fait des, des tribunes dans Libération et c'est tout. porter nos revendications, en particulier le retrait de cette réforme de la communication euh, et euh, l'embauche de, de nouveaux collègues euh, en emploi titulaire ou en CDI. Ça a été non à tout. Donc ça fait fait qu'en Assemblée générale, jeudi dernier, euh, les agents en étaient peut-être euh, enfin, plus d'une centaine en tout cas. Et euh, tout le monde avait été euh, la reconductible. Euh, de ce lundi, donc hier. Ce qui est quand même euh, un message fort de la part des collègues euh, envers la direction. Alors hier on a fait un piquet de grève donc, pour démarrer un peu cette grève reconductible. Donc ça nous a permis, de dès l'ouverture de la bibliothèque, de commencer à tracter le moteur. On a mis en place une caisse de grève. Donc on a aussi, ça nous a permis de, de dire aux lecteurs que voilà, on a besoin de leur solidarité et euh, bon, il y a le représentant des lecteurs qui est venu aussi euh, prendre la parole mmh. donc le représentant des lecteurs au conseil d'administration Parce qu'à la BNF, euh, le conseil d'administration euh, a deux représentants des lecteurs et donc l'un des deux est venu nous parler parce qu'il soutient totalement le mouvement et lui, eux non plus ne sont pas écoutés par, euh, par la direction Le fait qu'il y ait vraiment un. Une solidarité entre lecteurs et lectrices, usagers, usagères et personnels. Euh, ça fait aussi que les choses, j'ai l'impression, prennent vraiment de l'ampleur. On est venus ici déjà à être solidaires avec nos camarades, on fait partie de la même union, en plus on est tous au ministère de la Culture. On, on voit qu'on rencontre un peu les. les on rencontre les mêmes euh, problématiques. Euh, un peu dans tous les services. Les camarades de, de tous les secteurs du ministère de la Culture que nous on représente sont solidaires de cette lutte qu'il porte la, la BNF et que ce et ça va amener, si ça ne change pas, à se développer aussi dans d'autres établissements et dans d'autres services. Il y a des besoins humains et budgétaires, mais surtout humains que s'a mis en péril les missions parce que euh, il y a des mois en juin des, des gens pour le faire euh, sur la grande partie des, des établissements publics et des services même l'administration centrale du ministère on a des problèmes d'emploi et euh... Naturellement, en cette période ici, ce pas facile parce qu'ils euh, euh, parlent beaucoup de dialogue social, mais en réalité, euh, on n'a jamais la possibilité de négocier. On a des problèmes de salaire. Par rapport aux autres ministères, c'était ceux qui étaient payés les moins. Donc on est en train doucement, doucement de récupérer un peu à force de bataille, c'était des luttes euh, pour y arriver, mais on n'est pas encore tout à fait là. Il euh, y a un, un grand-père pour les agents du pouvoir d'achat et il euh, y a la retraite parce que euh, vous avez beaucoup au ministère de la Culture, que c'est un ministère technique, Donc vous avez des musées, vous avez beaucoup de catégories C, et vous voyez qu'il y a beaucoup de catégories C qui vont, euh, terminent leur carrière et sont à la retraite avec des, des retraites de misère. Donc vraiment, c'est des batailles qu'on va continuer à porter, on va continuer à porter aussi des batailles euh, sur euh, les missions. Il faut défendre les missions du ministère, il faut défendre... Euh, les maillages territorial sur la nation est équité sur le territoire des missions et des politiques culturelles et euh, surtout que c'est un, euh, une bataille qu'on porte depuis des années, euh, la démocratie culturelle, les droits culturels, euh, pour qu'on euh, arrive à porter de la démocratie et des apaisements dans un pays qu'on voit qu'elle est de plus en plus fracturée.